Si je vous ai Bonjour Stéphanie, ça va bien? Ça va très bien. vous, monsieur? Oui, ça va très bien. Écoutez, on vient d'avoir un appel justement. Là, est-ce qu'on est à Cowansville, à la Caisse populaire Bromissisqua? Oui, vous êtes à Bromissisqua présentement. Bon, donc Stéphanie, c'est ça Stéphanie, hein? Oui, exactement. Ah, vous êtes bien aimable. Écoutez, euh, il y a justement une conseillère qui a téléphoné pour euh, nous aviser <coughs> que le fameux mandat universel que je vais vous donner le numéro ici. Euh, ça se trouve à, à être le numéro 35 12 85 548, de 480 a été remis à Revenu-Québec euh, et euh, pour Revenu-Canada. Donc, on, a, on nous l'a confirmé tantôt, euh, mais j'aimerais euh, tout simplement avoir euh, le nom de la personne qui a pu confirmer le document, parce que j'ai été tantôt euh, au téléphone avec quelqu'un qui est à la direction euh, générale, euh, des caisses populaires et euh, la, la personne a été, était très très gentille et puis euh, on a eu toute l'information et là il y a quelqu'un qui a téléphoné pour nous dire que oui c'était Revenu Québec qui était responsable euh, d'avoir pris cet argent-là moi pourvu que je sache que c'est Revenu Québec ou Revenu Canada je décharge ensuite de ça la Caisse populaire de toute responsabilité et je me charge du reste et donc c'est moi qui attaque Revenu Québec et Revenu Canada et je vous protège là-dessus. Donc, j'aimerais avoir le nom de la personne qui a fait cette confirmation-là à Mario Talbot tantôt. OK. Parfait. Puis vous, vous, êtes monsieur? Jacques-Antoine. Monsieur Jacques-Antoine. Parfait. Jacques-Antoine? Oui. C'est bien ça? Oui. C'est pour le folio bancaire de Jacques Normandin. 038 132. Et euh, ça se trouve à être pour justement le numéro euh, de mandat universel, numéro 351285548 85 548. C'est un montant de 480 euh, Et ça, ce mandat universel-là date du 31 mars 2011. Et euh, ça fait depuis cette année-là, 2011, que je cherche à savoir qu'elle a été la fin de cette transaction-là, mais euh, j'ai vu, euh, je me suis rendu compte quand même, malgré tout, que des jardins étaient coincés entre Revenu Canada et Revenu Québec, et euh, ils ont repris Revenu Canada et Revenu Québec auraient pris de l'argent dans le compte de ma mère, pour autour de 29 337 ainsi que ce fameux euh, euh, Montant-là de 480 sur euh, le mandat universel. Donc, parce... je prends la responsabilité de ça et je décharge la caisse populaire de oui, oui, toute responsabilité. En fait, J'ai juste besoin d'avoir le numéro de compte parce que si je veux me trouver, la personne qui vous a appelé, soyez dans le bon compte. Je n'ai pas compris le numéro pour lequel vous m'aviez dit tout à l'heure. OK. Il y a le compte 038-132 qui ont dû fermer à cause de Revenu Québec et Revenu Canada. Ah, Okay. Mais, mais il y a un autre numéro, c'est celui de ma mère, c'est le numéro 11-01-1-274. 011-274. Ben. Euh, Parfait, je vais aller vérifier. Vous me laissez une petite minute? Oui, oui, il n'y a pas de problème, vous êtes bien aimable. Prenez tout votre temps. Oh, je passe vite quand même, merci. Vous êtes bien aimable. Mmh. Oui, c'est correct, là. tout va bien. Hey M. Roche-Antoine Oui C'est mon nom, Mario Maurice J'ai demandé qu'elle parle à Mario Maurice J'ai pas donné notre famille Ah ok, c'était okay. M. Mario Maurice Oui, c'est tout okay. ok Je vais pouvoir lui dire D'accord, merci Je te remercie Je Problème. Donc en allant vérifier l'information pour vous ici, je vois que c'est Mme Beauregard-Armande qui vous a téléphoné. OK. C'est elle qui s'occupe des traitements des recherches ici au niveau de la caisse de bois quoi. OK. Donc c'est Mme Beauregard qui aurait euh, avoué que c'est Revenu Québec. C'est elle qui a retourné l'appel. Moi, c'est ça qui est important, euh, qui est important pour, pour moi. Et puis, euh, donc, euh, il pouvait y avoir aussi un Monsieur Mario, Maurice ou quelque chose comme ça. Mais c'est Madame Armande Bourgard. Exactement. Donc, je la remercie infiniment, si vous saviez... Et je décharge la Caisse populaire de toute responsabilité sur le mandat universel en question qui a traîné depuis 2011. Et euh, je vous remercie de l'information. Moi, revenu Québec et revenu Canada, écoutez une chose. Ça fait longtemps que je cours après eux autres, comme un chien court après un os. OK. Vous comprenez? Et moi, je suis défiscalisé, mais pas rien que ça. C'est qu'ils ont créé beaucoup de préjudices. Ils ont volé beaucoup, beaucoup de monde ici au Québec. Ils ont fermé beaucoup d'entreprises. Et là-dessus, madame, je sais où je m'en vais. Cassez-vous pas la tête. Et pour votre information, le, 19, le 18 et 19 octobre prochain, euh, je suis l'intervenant au dossier qui poursuit l'Assemblée nationale du Québec et le procureur général du Québec. Et c'est une poursuite judiciaire qui a été initiée en cour supérieure par le barreau du Québec et par le barreau de Montréal, et je suis rentré intervenant au dossier le 21 juin dernier. J'ai comparu à la salle 16.61 du Palais du 6 de Montréal à 11h15 de l'avant-midi, et le dossier, j'ai payé la procédure qui m'a coûté 170 et c'est moi qui fais le débat constitutionnel sur l'inconstitutionnalité des lois et, de, et surtout de l'Assemblée nationale du Québec. Et madame, croyez-moi, je suis très, très, très, très, très bien ferré là-dessus. Il n'y a pas un juge, j'ai un avocat qui va me passer sur le dos là-dessus. Ben, c'est bien correct, ça. Je le fais pour vous, pour vos enfants, pour les membres des caisses populaires et pour les dirigeants des caisses populaires qui sont victimes comme moi. Parce que madame Bourgard euh, heureusement qu'elle a fait cet aveu-là, et aujourd'hui, suis... je la remercie. Je la remercie énormément. Je vais lui passer le mot pour vous, soyez sans crainte. Vous êtes bien aimable. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vais en une maudite bonne, je vous jure. <rire> <rire> ben, C'est correct, ça, je vous en souhaite une. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc, euh, là, moi, est ce qu'il faut que je procède, vous comprenez, alors que là actuellement j'aimerais bien que moi j'avais un mandat que moi j'avais un mandat de ma mère pour m'occuper de son dossier, mais euh, sauf que j'ai un votre priorité d'appel. Ah. J'en ai de l'autre bord là-bas, là. Il est en bas. Là -bas. Écoutez bien ça. Ça, c'est le premier appel qu'on a fait euh, à la Caisse des Jardins, mais c'est à la Direction Générale euh, de la Fédération des Jardins. Et euh, ça dure 33 minutes, mais vous allez en entendre des vertes et des pas Mais euh, la dame en question a été. Écoutez bien ça. Bonjour, mon nom est Cécile Comté, C'est des Jardins. Comment pouvez-vous aider? Oui, euh, écoutez, euh, j'essaie de vous rejoindre. C'est Jacques-Antoine Normandin. Et euh, on m'accroche toujours à la ligne au nez, je ne sais pas pour quelle raison. Mais euh, là, je suis en train de vérifier, c'est parce que ma mère est décédée. Et puis, euh, elle avait un compte bancaire chez vous. Et là, il ben, euh, y a des choses qui ne sont, qui sont pas réglées. Et euh, c'est Mme Émilie euh, euh, Benjamin, euh, la notaire, qui avait les documents. Et là, j'aimerais pouvoir discuter avec euh, Mme Nadine Boire. Euh, qui est la directrice, je sais qu'elle est là depuis le mois de septembre dernier, est-ce que je me trompe? Euh, écoutez, je, je vous avoue que je ne sais pas elle est là depuis combien de temps, parce que moi je réponds pour plusieurs pièces, monsieur, c'est en effet notre directrice générale qui est à Cowanville. Oui, voilà. Euh, je ne sais pas depuis combien de temps elle est en fonction ici par contre, mais vous avez raison, c'est madame Boire la, la directrice, vous, vous aviez fait affaire avec elle pour la succession de votre mère? Euh, oui, c'est-à-dire que moi, j'avais un mandat de ma mère pour m'occuper de son dossier, mais euh, sauf que j'ai un problème actuellement, c'est que au folio bancaire 038-132 de cette caisse populaire-là, j'ai un mandat universel qui traîne, moi, depuis euh, le 31 mars euh, 2011. Et euh, je vais vous dire franchement, j'ai essayé par tous les moyens de savoir quest ce qui est arrivé avec le solde de ça, parce que je leur avais demandé de redéposer ce mandat universel-là dans le compte, mais ils ont fermé le compte ou ils ont tout simplement mis un terme aux activités du compte bancaire. Donc, euh, pour pouvoir avoir cet argent-là, j'ai fait un chèque du Folio ZAO 38 au nom de Tangerine. C'est un autre compte bancaire euh, que Jacques Normandin possède avec son numéro de compte. Et euh, ils ont encaissé le montant. Puis moi, sur le chèque en question, j'avais mis le numéro euh, du mandat universel... <coughs> Que je peux quand même vous donner un numéro, parce que ça, c'est important. Euh, le mandat universel, c'est le numéro 35 12 85 548 au montant de 480 Et en fin du compte, euh, la, la, la banque Tangerine, là, de, de la banque de nouvelle Écosse euh, m'a dit que le montant en question n'a pas, pas été accepté. Donc, c'est comme s'il si, euh, n'avait pas de fonds, alors que... Le mandat universel, c'est un fonds de 480 Donc, ça, ça veut dire que, étant donné que depuis 2011, on ne me dit pas qu'est-ce qui est arrivé avec ça, ben là, moi, je sais une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris cet argent-là. Et euh, là, bien, la Caisse populaire ne veut pas me répondre là-dessus. J'ai téléphoné à l'Ombudsman, j'ai laissé un message hier à l'Ombudsman. J'ai téléphoné au contentieux juridique du Mouvement des Jardins et euh, je leur ai tout expliqué, mais ils ont dit qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts. J'ai dit, vous ne pouvez pas être en situation de conflit d'intérêt étant dans un milieu juridique, à savoir que moi, actuellement, je suis victime d'un vol, tout simplement. On a volé 480 dollars au, au dossier. Et là, ma mère, il ben, y a beaucoup de montants. Ce qui arrive, c'est que Revenu Canada s'est mêlé de vouloir collecter un certain montant pour Jacques Normandin, un montant de 29 337 Et euh, là, ils ont envoyé une demande formelle de paiement à ma mère pour payer les impôts de Jacques Normandin, vous comprenez? Et ça, ben, ce n'est pas acceptable. Et là, ben, euh, il manque 111 000 dans le compte à ma mère. Et à mon avis, ils doivent avoir pris... Revenu Canada doit avoir pris 29 ben, 337 dans le compte de ma mère. J'ai les documents en preuve ici. Mais là, il faut essayer de régler ça, savoir qu'est-ce qui peut se passer là-dedans. Parce que moi, je suis une victime... Si la, le mouvement des jardins a 4 millions dans, de, de clients... Ben, euh, je suis le modèle comme victime pour les 4 millions de clients qu'ils possèdent, vous comprenez. Alors que là, actuellement, j'aimerais bien qu'ils soient de bonne foi, que les dirigeants et les gouvernants du mouvement jardins soient de bonne foi et qu'ils puissent simplement communiquer avec moi, vous comprenez, pour essayer d'arriver à un règlement là-dedans. Euh, ça n'a aucun bon sens parce que moi, je n'ai pas fermé le folio bancaire 038-132 c'est la Caisse populaire qui en a disposé elle-même à mon insu. Donc, ils ont fermé l'activité. Et moi, ben, je veux continuer à faire affaire avec la Caisse populaire. C'est supposé d'être un, un folio bancaire qui appartient à son constituant. C'est pas supposé d'appartenir à l'institution financière, le folio 038-132 du transit euh, 90027 euh, de la succursale 815, vous comprenez? Ouais. Donc, euh, je ne sais pas... Enfin, le oui. le 03832, est-ce que c'était le compte de succession votre mère ou c'était son compte avec son nom à elle-même avant son décès? Euh, écoutez, euh, le compte bancaire, c'est le compte... Vais... Attendez un petit peu. Je lis ici. Je pense que ça va être plus simple de vous le donner. ici. C'est... Euh, euh, 011... 011-174. Attends un petit peu. Je lis ici son numéro. Je vais vous donner son numéro de compte bancaire. Ça va peut-être être beaucoup plus simple pour vous. De façon à ce que vous puissiez vérifier vous-même. Vous comprenez? Parce que là, j'ai... Oui, son, son nom aussi, M. Normandin, s'il vous plaît. Comment? Le, le nom de votre mère, c'était quoi, monsieur? C'était Françoise... Ben, C'est Françoise Normandin avec son numéro d'assurance sociale. Euh, ça, j'ai tout ça. Attends un petit peu. Je vais vous donner son numéro de de compte bancaire, parce que ça, je l'ai ici, parce que j'ai vu qu'il y a un relevé de contrat, il y a des montants ici, mais euh, je vais être plus précis. Euh, OK, c'est le numéro 11-274, son folio euh, bancaire euh, à Françoise Normandin. OK, Puis son, euh, son numéro d'assurance sociale, monsieur, c'était quoi? Attendez un petit peu, le numéro d'assurance sociale, je l'ai dans un document du gouvernement ici. Merci. Ça sera pas long, ça sera pas long. Il n'y a pas de problème. Vous êtes bien aimable de vouloir m'entendre. Écoutez, c'est quand même pas évident. Je vais un petit peu, je vais vous trouver ça. Parce qu'il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de papiers, hein? Oui. C'est effrayant. C'est vous, là, Madame Normandin, est-ce que c'est récent ton défilé? Ça fait quand même plusieurs années. Non, non, ça fait deux mois. OK. Non, non, c'est tout récent, madame. Ça fait, ça fait deux mois. Attendez un petit peu, je vais vous donner son numéro de la sociale. Je l'ai ici. Attendez un petit peu. C'est tout de, dans des papiers du gouvernement. Bon, je comprends, c'est correct. Mais, c'est parce que... J'avais toute une pile, là, à avoir su... Attendez un petit peu. Votre nom à vous, c'est M. Jacques-Antoine? Ou? Oui, c'est M. Jacques-Antoine. Mais attendez un petit peu, je m'en viens avec ça, supposé d'avoir... Euh... Parce que sur, pour le folio bancaire, c'est certain que c'est le numéro... 11 -274. Oui, c'est ça, donc ça fait un numéro de son social. Ok, non, mais c'est correct, monsieur, avec 11-74, le... 11 hein? Oui, c'est ça. Oui, excusez-moi, je l'ai mal dit, mais j'avais le bon numéro en fait. Euh, en fait, j'aurais besoin de savoir aussi. Vous, si vous, vous, vous parlez, là que si vous avez le mandat universel, est-ce que vous aviez aussi est-ce que vous êtes exécuteur testamentaire ou c'est -ce d'autres personnes de vos proches qui sont exécuteurs? Euh, c'est des c'est des gens de ma famille, euh, ces frères et sœurs euh, qui sont exécuteurs testamentaires au dossier. Et puis euh, ils ont fait affaire avec euh, la notaire, Madame Émilie euh, Benjamin. Et Mme Émilie Benjamin, quand j'ai vu le document en question, écoutez, ils ont utilisé des noms qui ne sont pas des noms légaux, dans le sens où il y a des noms de droit, puis il y a des noms qui n'ont pas de droit là-dedans. Et normalement, c'est supposé, dire, tout ce qui fait partie du finance de la banque, de la caisse, ou de l'économie, c'est supposé fonctionner seulement avec Françoise Normandin, pas Françoise Lagacé. Françoise Lagacé, ça n'existe même pas. Et euh, les... écoutez, c'est pas drôle, parce que toute la, la question du testament et tout ça, euh, ils l'ont fait avec Françoise Lagacé. Et quand ça l'a passé devant la Cour supérieure, devant le juge Paul-Marcel Bellavance, ben il utilisait le nom de Françoise Lagacé. Et euh, Françoise Lagacé n'a aucune existence, là, ni à la caisse, ni ailleurs, même dans son certificat de naissance du directeur de l'État civil. Donc, c'est très embarrassant, et moi, étant donné que j'ai tout gagné ça à la cour, puis là, je vais vous dire franchement, ce qui m'aide, c'est que Hydro-Québec vient de reconnaître tous mes jugements. Ça fait deux semaines, alors qu'ils euh, ont cassé le bail, il a fallu qu'ils cassent mon bail à Ville d'Anjou en 2015, mais là, ils viennent de tout reconnaître au complet, et le directeur de l'État civil vient aussi de reconnaître mes choses, tout ce que j'ai gagné sur la question d'identité. Donc, là, moi, à mon avis, c'est de demander tout simplement... À la direction de la Caisse populaire de Croix-en-du-Ville, Mme Nadine Boire, qui, qui est quand même pas au courant de tout ce qui s'est passé. C'était Stéphane Benjamin qui était au courant de tout ça avec l'ancien conseil d'administration de cette Caisse populaire-là. Mais ce n'est pas, euh, pas Mme Nadine Boire. Moi, euh, je peux discuter avec Mme Nadine Boire et voir comment on peut régler ça. Stéphane Benjamin, il n'est plus là. Fait que ce si que vous voulez, je peux pas rien faire avec euh, l'ancien directeur, vous comprenez? À vous parler l'ancien fait directeur, c'est parce que ça fait déjà plusieurs mois, voire années, que vous faites votre démarche? Ah, mon Dieu, je comprends. Donc, c'est depuis 2011, pour ce qui est du mandat universel, du numéro de mandat universel que je vous ai donné tantôt, pour savoir quest ce qu'ils ont fait avec ça. Parce que ce qui est arrivé, c'est que le mandat universel était censé payer une amende euh, dans un dossier judiciaire. C'est le dossier 500 61 270017 088 en 2008. Et euh, quand je me suis rendu au greffe, ben, quand ils ont regardé le mandat universel, pourtant, c'est de l'argent, c'est le mandat universel. Ils voulaient se faire payer un billet de banque. Donc, j'avais quand même l'argent en cash. Donc, j'avais la, la monnaie numéraire dans mes poches. Donc, j'ai payé en cash. Puis, je me suis retrouvé avec ce fameux mandat universel-là. Puis, quand j'ai voulu le faire déposer dans le folio bancaire 038-132, ben ils ont dit il n'est plus actif. J'ai dit, « Voyons ouais, donc, dit, moi, je ne l'ai pas désactivé. » Donc, j'étais pogné avec justement un mandat universel que je ne peux pas rien faire avec. Et ce que j'ai fait, c'est que la dernière fois que je, je, je me suis occupé, si vous, si vous voulez, de vouloir faire terme, euh, de vouloir faire mettre un terme à cette transaction-là, ben je l'ai envoyé à Stéphane Benjamin, ici à la Caisse des Jardins de ville Mais là, je viens de m'apercevoir par la Banque de Nouvelle-Écosse la semaine dernière que le fond de ça. Le mandat un universel de 480 l'argent a été euh, retiré par quelqu'un, je ne sais pas qui, à la Caisse populaire, je ne sais pas où ils l'ont mis. Et là, pour moi, écoutez, là, c est, c est, je trouve ça terrifiant, parce que si on prend l'argent des clients sans discuter, puis en plus de ça, ils ne veulent pas me recevoir à la Caisse populaire, ils ne veulent pas discuter avec moi, c'est catastrophique, alors qu'un client... Moi, je n'ai rien contre la Caisse Populaire. Je voulais tout simplement savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la transaction. Est-ce qu'ils nous ont donné Revenu Québec ou à Revenu Canada? Si on fait ça, je suis capable de m'arranger. Je n'ai pas à blâmer la Caisse. Mais là, c'est la Caisse qui ne veut pas discuter avec moi, vous comprenez? Et ça, je trouve que c'est une catastrophe pour leurs 4 millions de clients, parce que je suis une modèle de ça, je deviens l'exemple de ça. Puis moi, je connais le droit. Moi, je n'ai pas de problème avec le droit et tout ce que vous voulez, même dans le système monétaire, le système bancaire et tout ça. Écoutez, j'ai tout pris ça, là. OK. Puis dans le fond, juste, vous me dites, monsieur, là, parce que je suis en train de mettre ça en ordre dans ma tête, vous me disiez que vous aviez laissé un message à l'Ombudsman hier. Est-ce que vous vous a recontacté jusqu'à maintenant? Euh, non, l'Ombudsman ne m'a pas contacté. J'ai déjà essayé de contacter l'Ombudsman. Mais je vais vous dire franchement que c'est... Il a pas répondu. Je sais pas ce qui se passe là-dedans. Mais j'ai parlé au contentieux, euh, de la Fédération des Jardins hier. Et puis, ils m'ont transféré, euh, c'est eux autres qui m'ont donné le numéro de téléphone de l'Ombudsman. Mais ils m'ont dit, écoutez, on peut pas rien faire pour vous. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, il doit, il doit y avoir un contentieux juridique qui, à la caisse, au mouvement des Jardins, qui protège les clients contre une malversation quelconque des dirigeants ou des administrateurs des caisses populaires de la Fédération du Mouvement des Jardins lui-même. Ils ont dit non. Fait que j'ai dit, moi, lorsque je viens de vous expliquer, ma cause à moi, sur un simple mandat universel, euh, là, je suis obligé d'aller ailleurs et euh, vous, vous êtes en situation de conflit d'intérêt. Donc ça, ça veut dire que vous vous couvrez les crimes que peuvent commettre certaines personnes, certains dirigeants ou administrateurs euh, dans le mouvement des jardins, j'ai dit ça ne tient pas debout. Vous comprenez? Non, mais ben, oui, je comprends. En fait, moi, ce que je me demande, monsieur, avez-vous déjà fait des vérifications euh, pour ce, ce montant-là avec les personnes qui s'occupent du compte de succession, ben, de Mme Normandin euh, Écoutez, pour ce qui est de la, du compte de succession, ça, c'est d'autres choses. Parce que oui. moi, ça m'a amené aujourd'hui à vérifier tout ça. Et j'avais tous les documents, mais je n'avais jamais vérifié ça. Mais là, aujourd'hui, moi, étant donné que je suis une victime j'ai dit « Mon Dieu, parce que ma mère, il manquerait environ 111 000 dans son compte bancaire. » Mais là, quand j'avais commencé à vouloir discuter de ça, euh, là, il y en a qui étaient, euh, qui étaient un peu frustrés, ou je ne sais pas. Il y avait l'air d'avoir quelque chose qui se passait dans la famille, et euh, je sais pas ce qui, ce qui se passe vraiment là-dedans, mais quand j'ai vérifié les documents... La première des choses, c'est que première des choses, euh, le notaire elle-même, c'est-à-dire la notaire elle-même, euh, Émilie euh, Benjamin, euh, a, fait des, des, a commis des fautes dans la transaction justement du testament et euh, euh, du document de droit, et même dans les, la comparution devant le juge, euh, Paul-Marcel Belavance, lui-même a commis euh, des erreurs sur la question de l'identité, et c'est la base même de la légalité d'un recours quelconque. Si on sallie si on ou si on viole ou si on corrompt une identité, en mettant des noms qui ne sont pas conformes au nom légal qui porte un numéro d'assurance sociale, ben à partir de là, il y a un sérieux problème à la Caisse ou à l'institution financière. Je ne dis pas rien que la Caisse populaire ou le mouvement des jardins, Ça peut être la même chose pour d'autres institutions financières, vous comprenez? Euh, ça, ça, ça sortait d'où, en fait, ce euh, nom de famille-là? C'était son nom de. de... Non, euh, c'est son nom, son nom de numéro d'assurance sociale, c'est son nom d'épouse, vous comprenez? Mais ce qui arrive, c'est que le directeur d'état civil, lui, a reconnu que Marie-Thérèse Françoise Lagacé, qui a une inscription de naissance, et a une date de naissance, alors que Françoise Normandin, qui a un numéro d'assurance sociale, n'a pas d'inscription de naissance, parce que son nom est en réversion sur le talon du certificat de naissance du directeur de l'État civil. Donc, il ne concerne pas le directeur de l'État civil, et Françoise Normandin n'a pas de date de naissance, c'est une conception juridique. C'est un pseudonyme. Vous comprenez? Euh, donc, automatiquement, euh, étant donné que c'est une. c'est une fiction, on va dit, on dire, quand on dit un, un pseudonyme, euh, euh, ce n'est pas un nom réel, c'est une fiction. Ben là, euh, moi, je dis, écoute, le système, moi, j'ai pas jeté mon. Mon nom, euh, le nom de Jacques Normandec, le numéro de son social, j'ai jamais supprimé ça. C'est mon gagne-pain. C'est mon seul moyen de subsistance. Puis les banques le savent. Mais moi, là, ben, la caisse populaire a décidé de dire ben, Toi, là, euh, Jacques Normandec, son numéro de sens social, puis euh, le folio 038-132, on t'enlève tout ça parce que tu as gagné en cours. Parce que t'as gagné en cours municipale, t'as gagné en cours du Québec, t'as gagné en cours supérieur et t'es rendu un danger pour le système bancaire. Je dis pas du tout. Je dis, moi, je ne veux pas me débarrasser de la personnalité juridique qu'on m'a confiée. Vous comprenez je veux, je veux garder cette personnalité juridique-là. Mais là, ce qui arrive, c'est que la Caisse populaire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe et ils ont peur de moi là-dessus, alors que je ne suis pas dangereux. Là. Moi, j'arrive, puis euh, je peux tout simplement m'expliquer et dire, regardez, on, on, va arriver à, on va arriver à une entente on va arriver à un règlement puis ça il n'y aura pas de problème là, pour un règlement je suis complètement ouvert à ça puis je suis certain que je parle à du monde donc il euh, n'y a, a pas personne il n'y a, a pas de fou là-dedans il là, n'y a pas de folie là-dedans à mon avis c'est des personnes euh, qui, qui, qui raisonnent, vous comprenez qui sont capables de raisonner euh, une situation, puis arriver à une entente c'est tout, à mon avis c'est comme ça ok, Mais en fait là, écoutez, monsieur moi euh, là, j'ai... Euh que je pourrais faire, c'est sûr que moi, de mon côté, oui. donc vous me parlez en 2011, vous, vous comprendrez que je n'ai pas accès à ça du tout, du tout, du tout. Non, euh, c'est que oui. Madame Boire, elle, c'est notre plus haute placée ici à la caisse. Donc, si y a quelqu'un oui. qui peut vous aider, c'est probablement elle. Par contre, c'est soit que si nous, on n'a pas votre nom nulle part, euh, ni dans la succession, ni dans l'ancien compte de Madame Normandin, euh, je vous avoue que... c'est complètement impossible, puisque les coordonnées de Jacques Normandin 231-249-525, qui est le numéro de la science sociale, c'est ma personnalité juridique, en vertu de l'article 1 du Code civil. Donc, pour faire une histoire courte sur la question de mon identité, quand vous prenez votre certificat de naissance du directeur d'État civil, vous avez la partie supérieure qui est plus longue, et vous avez le talon en bas, qui est la partie inférieure, qui est courte, et le nom est écrit à l'envers. Donc, moi, moi, mon nom à moi, qui est reconnu par le directeur de l'État civil pour une date de naissance et l'inscription de naissance, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Mais il possède la personnalité juridique qui, qui est inanimée, qui est Jacques Normandin avec le numéro de l'assurance sociale 231-249-525. Vous comprenez? Et moi... Étant donné que Jacques Normandin est inanimé, mais c'est toujours nous en arrière qui nous présentons pour être capables d'agir à la caisse ou à, dans une institution financière quelconque. Et quand on passe en cours, ben le juge il nous demande tout le temps, vous n'avez pas d'avocat, est-ce que vous vous représentez vous-même? Mais les gens qui ne connaissent pas le français, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire? Ils vont dire oui. Alors que dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid, représente je veux dire, parler au nom, à la place et pour le compte de quelqu'un d'autre, qui est notre personnalité juridique inanimée, qui est Jacques Normandin. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. J'ai un, un mandat, moi, et, euh, de ma mère, j'ai une procuration de ma mère, assermentée en cause supérieure, comme quoi, moi, je m'occupais de ses affaires et je m'occupe toujours de ses affaires. Mais ça, je l'ai ici avec sa photo. C'est assermenté en cause supérieure, madame. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec moi et dire que je suis un imbécile dans ce que je fais. Vous comprenez? La seule chose qu'il y a, c'est que je suis là de bonne foi pour essayer d'en arriver à un règlement. Mais ma mère, avec photo à l'appui, elle a été assermentée en cause supérieure pour me donner le mandat de m'occuper de toutes ces affaires au complet. Donc, ça, ça passe par-dessus le document que Mme Émilie Benjamin a fait comme notaire alors qu'elle a tout simplement corrompu l'identité de ma mère, et euh, mes frères et sœurs qui ont été assermentés, qui ont euh, surassi, ben euh, ils connaissent même pas leur propre identité dans cette euh, assermentation-là, vous comprenez? Mais moi, je suis là pour protéger autant mes frères et sœurs, parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, comme je connais l'identité parce que je l'ai gagnée, et comme euh, la loi aussi nous a désignés en deux personnes, vous comprenez? Il y a la personne physique et il se trouve à avoir aussi l'autre personne physique qui possède la personne physique. Donc, il y a une personne physique qui a des droits. La personne physique qui a des droits, dans mon cas, moi, c'est Jean-Normandais avec le numéro de sociale 231-249-525. Okay. Mais, mais la personne physique qui n'a pas de droits, c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin avec le numéro d'inscription de naissance 11-951-07. Oui, 140 euh, ou D'une façon ou d'une autre, euh, identité physique ou pas, moi, je, je vois absolument pas ça dans le dossier de Mme Normandin d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, concernant la procédure que vous voulez faire, qui semble vraiment être une procédure... Euh, au niveau légal présentement. C'est sûr que moi, ici, je ne peux, peux pas vous aider. Il y a Mme Boire qui pourrait vous aider. Il oui, okay. Mme aussi qui si vous donne des nouvelles. Euh, c'est sûr que moi, le mandat dont vous me parlez, qui traîne depuis 2011, je ne vois pas ça. Là. Je vois juste... Non, non, c'est certain. À sûr. Donc, euh, à ce moment-là, c'est sûr que moi, je ne peux pas vous divulguer aucune information. Je n'ai pas accès à ces informations-là de Sans façon ou ouais. Donc, si vous voulez, en effet, je pourrais transférer votre appel à Mme Boire. Là. Okay. Comme ça, vous allez pouvoir lui laisser euh, un message ou lui parler directement elle si est disponible. Puis, expliquer <coughs> certaines informations avec elle là, concernant la recherche et la requête que vous êtes en train de procéder. Voilà. Parce que vous savez, madame, il a fallu que je m'y prenne avec euh, des individus pour qu'ils appellent. Là, c'est une appel-conférence. Donc, il y en a qui savent ce qui se passe actuellement. Ils sont au courant de ce qu'on parle, nous, actuellement. Parce que quand j'appelais à la caisse à Cowensville, aussitôt que je pesais sur un, tout de ça accrochait. Je pesais sur deux, ça accrochait. Donc, ils savent que le numéro de téléphone vient de Normandie. Si, ils connaissent ces numéros de téléphone ici. Mais ils ne veulent pas me parler. Donc, à quelque part, là c'est de la mauvaise foi. Puis moi, je trouve ça très, très, très déplorable parce que je suis quelqu'un qui est parlable, je suis quelqu'un qui est capable de régler des choses. Mais là, je vais vous dire franchement, si les gens ne sont pas de bonne foi, ce n'est pas de ma faute, vous comprenez? Mais moi, je sais une chose, c'est qu'il faut que ça se règle. J'ai voulu faire une plainte à la police à la sortie du Québec, ici, à Donham, mais j'ai dit, je pense que vous ne pouvez pas rien faire parce que vous avez un compte bancaire là et que vous, êtes, vous seriez en situation de conflit d'intérêts, mais imaginez-vous que le policier m'a dit oui. Fait qu'imaginez-vous que c'est vraiment pas drôle, là. Ok, bien écoutez, monsieur Normandin, gardez la ligne, s'il vous plaît, je vais transférer votre appel à Mme Bois. Si jamais pas disponible, parce que je suis en réunion, je vous avoue que moi, j'ai pas accès à son horaire du tout, je vais transférer votre appel à sa boîte vocale, Ok. à partir de là, elle je vous avoue qu'ici, à la caisse de Bois, me c'est quoi s'il y a une personne qui peut vous, vous répondre, c'est Mme Bois. Oui, pas. Euh, puis, entre-temps, ben, écoutez, vous avez aussi fait une autre démarche de votre côté avec Oui, mais que... j'ai parlé, justement, en, en parlant de démarche, j'ai parlé avec Mme Jade Nadeau de la Fédération des Jardins de l'Estrie. Oui. Là, elle est en vacances. Mais elle a communiqué avec Mme Nadine Bois. Et Mme Nadine Bois a envoyé une lettre ici. Euh, signifié par l'huissier, pour dire qu'il avait fermé un compte de banque parce qu'il manquait des fonds. Donc, le solde était insuffisant. Euh, et rendu là, ben, moi, j'ai dit, écoutez, il ne peut pas manquer de fonds. C'est que Revenu Canada ou Revenu Québec sont venus chercher le solde au folio bancaire 038-132. Et en faisant ça, en vidant le solde, automatiquement, la Caisse populaire elle-même euh, a décidé, par son conseil d'administration, de, de fermer ce compte bancaire-là alors qu'il n'avait pas le droit de faire ça, vous comprenez? Donc, moi, ça me met dans une fâcheuse situation, parce qu'il ne peut pas arriver et euh, disposer d'un compte bancaire. Ils ont pris le solde du, du foyer bancaire 038-132, et à mon insu, ils l'ont donné à Revenu Canada sur un document qu'on appelle « Demande formelle de paiement », le document RC-251, dans lequel ils disent à Lando qu'il n'y a aucune loi ici. Il n'y a pas de loi fiscale ici. Et moi, ben, je vais en débattre le 19 octobre prochain dans le fameux dossier euh, euh, du recours du gouvernement, c'est-à-dire du barreau de Montréal et du barreau du Québec, contre euh, Jacques Chagnon, qui est le président de l'Assemblée nationale. Donc, euh, c'est une poursuite contre l'Assemblée nationale et contre le procureur général du Québec. Et je suis l'intervenant au dossier pour aller débattre de ça le 19 octobre prochain. Vous comprenez? Donc, c'est quand même pas une mince affaire. Mais là, j'aimerais régler ça. Pour moi, je trouve que c'est un peu banal, parce que ça fait quand même longtemps, puis je vois pas pour quelle raison que le mouvement des jardins, la fédération, ou même, surtout, notre caisse populaire ici, bon, Missisquoi, est réticente à vouloir communiquer avec moi. Vous comprenez? Je trouve ça très triste. OK. Euh, écoutez, bon ben parfait. Écoutez, monsieur, euh, monsieur Boire, je viens de valider avec la... euh, monsieur Boire. Excusez-moi, M. Normandin, je viens de valider avec Mme Boire. Euh, mmh. ce, ce que je vais faire avec, euh, avec vous, son adjointe m'a dit qu'elle est en rendez-vous. Là, je dois me, me tra transférer votre appel directement à son poste, parce que moi, je m'en vais en réunion moi-même. Okay. Par contre, je vous transfère directement à sa boîte vocale. Vous êtes prêt à lui laisser votre appel? Oui, oui, oui pas de problème. Parfait. Bon ben merci. Passez une belle journée, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Vous Bien aimant, madame. Ça fait plaisir, bonjour. Bonne journée, au revoir. Bonjour et bienvenue. Normandin, justement, c'est pour le folio bancaire 038-132, euh, le folio bancaire 11-274, celui de ma mère, parce qu'il y a des problèmes là aussi, et c'est pour euh, le mandat universel numéro 35-1285-548 de 480$ euh, dont l'argent a été retourné. Je l'avais déposé à partir d'un chèque de la caisse populaire du folio bancaire 038-132 en notant sur euh, le chèque en question le, le fameux numéro de, du mandat universel. Appuyez sur le touche « US ou « raccrochez » pour le déclarer urgent. un » pour l'écouter « trois » pour le réenregistrer « quatre » pour le faire un ajout « sélection l'ambiance ». Donc, euh, c'est ça, ça s'est terminé comme ça. Et euh, dans le fond, le premier enregistrement sur ce, cet enregistrement-là, c'est la réponse après euh, selon euh, ces longues explications-là. Donc, euh, je vais vous faire remarquer. Euh, que Revenu Canada, Revenu Québec. Revenu Canada est enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Revenu Québec, c'est la reine au Canada d'un océan à l'autre. Euh, la Chambre des communes, le Sénat canadien, l'Assemblée nationale, tous les tribunaux judiciaires, le barreau du Québec, euh, la Chambre des notaires, euh, euh, la Chambre des huissiers, c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Revenu Québec, c'est un king, et l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu de 1985, chapitre I3, stipule loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, il n'y a pas de loi ici au Québec, et il n'y a pas de loi au Canada, puisque le Canada a adopté sa loi Z03 en 1985, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. En plus, en 1985, à l'article. 46 de la loi d'interprétation du fédéral, c'est la dévolution de la couronne alors que la, la couronne est devenue un corporation soul, le gouverneur général est devenu un corporation soul en 1952 au chapitre 139 en violation des articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique et en violation de l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Donc, euh, oubliez pas que Revenu Canada et Revenu Québec font des cotisations arbitraires, donc ça vient pas de personne. Ils fixent un montant eux-mêmes selon leurs procédures et leurs protocoles à eux. Et ils ont fixé un montant arbitraire de 29 337 qu'ils ont réclamé à ma mère pour Jacques Normandin, alors que sur la demande formelle de paiement, à gauche, c'était Françoise Normandin, avec son numéro de, sans numéro d'assurance sociale, parce qu'à droite, c'est le numéro d'assurance sociale de Jacques Normandin. Donc, c'est de la menace. Il ne cesse de menacer. Alors qu'il n'y a pas de loi, c'est des voleurs et des bandits, et je ne les loge pas. Et tous les avocats qui sont de mon bord vont se placer de mon côté, pour la vérité, pour la justice, et tous les voleurs et les bandits d'avocats vont se placer de l'autre bord avec leur juge, à eux. Vous comprenez? Mais moi, je ne jette pas le système à terre et l'impôt va continuer à être prélevé, mais à ma façon, et ça, il n'y aura plus de préjudice causé au peuple du Québec et au peuple autochtone, moi, qui que ce soit sur le territoire continental canadien. Et ils ont essayé aussi de collecter 381 774 dans le dossier judiciaire de la Cour fédérale, au numéro GST 633705. Et euh, ça a passé à la Cour supérieure. Et oubliez pas que c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et la Cour supérieure, c'est au dossier 500 05 077010-054, c'est en 2005, et ils ont essayé par une cotisation arbitraire de prélever 381 000 de TPS TVQ, alors que c'est Jacques gens ce n'est pas une entreprise, là. il n'y avait pas de corporation, il n'y avait pas de numéro de licence à la régie du bâtiment, il n'y avait pas de numéro d'entreprise, ils lui ont recouvré... Ils ont essayé de recouvrir 381 000$ de TPS-TVQ. pareil comme si, je, quand je fais les achats, c'est en 2005 pour jean Normandin. Imaginez-vous combien de millions de dollars il fallait que Jean-Pierre Normandin ait en revenu en 2005 pour payer une TPS-TVQ qui est réclamée arbitrairement par Revenu Canada et Revenu Québec, les deux. Et en plus de ça, M. Ronald Ross, qui a été... Euh, je ne vous mens pas pour Revenu Québec et Revenu Canada. Ronald Ross, qui est représenté Revenu Québec dans ce dossier-là de TPS, euh, a reconnu mes jugements, le nom Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin et tout ça. Mais les avocats, les voleurs, les bandits qui devraient être emprisonnés, sans être jugés même. C'est ces gens-là qui mènent la barque actuellement et qui volent tout le monde. N'oubliez pas qu'on est endetté à 174% de nos revenus ici. Et c'est de l'argent-dette qui fait fonctionner tout le Canada, un marée ou ce qu'il y a de d'un océan à l'autre. Donc, euh, je répète, c'est toutes des cotisations arbitraires, alors qu'ils savent, les avocats, qu'il n'y a pas de loi. Les juges le savent aussi. Et moi, le 10 octobre, c'est-à-dire le 18 et le 19 octobre, je suis au palais du 6 de Montréal pour débattre de l'inconstitutionnalité de l'Assemblée nationale. On va fixer les dates d'audition là-dessus. Il n'y a pas personne qui devra se résister. Je suis le gardien des intérêts de la famille royale britannique et de la reine Elizabeth II et de tous ces dignes et loyaux sujets au Canada. Et ceux qui sont, qui en ont rien à foutre de tout ça, moi, ça ne me dérange pas. Parce que le travail que je fais va vous servir autant à vous qu'à tous les dignes et loyaux sujets de notre monarque, de la famille royale britannique, qui a perdu qui a perdu sa famille royale par le chapitre 14 de 1893 de la loi sur la révision des droits statutaires, qui est une loi fédérale, parce que jamais la reine aura adopté une loi pour supprimer sa famille royale à elle, pour supprimer son autorité et ses pouvoirs. Et sans fait circuler ce clip vidéo-là, euh, toute cette discussion-là, et je me suis engagé à protéger le mouvement des jardins. Et je remercie aussi Hydro-Québec, malgré qu'il a fallu que je casse mon, mon bail de location à Ville d'Anjou. Je remercie Eric Martel, le président d'Hydro-Québec, pour la lettre que j'ai reçue dans laquelle ils ont avoué... Euh, reconnaître mes jugements alors que la Société d'assurance automobile et transports Québec, le ministère des transports m'ont volé, m'ont trompé, ont volé ma personnalité juridique, ils m'ont trompé et ont volé tous les gens qui sont de nature et de conception juridique parce qu'ils n'existent pas, ils ne connaissent pas leurs droits ils sont sur la route, ils se font arrêter à tout bout de champ pour n'importe quoi. Des lois par-dessus des lois, par-dessus des lois. On porte un chapeau, on porte la ceinture, alors que l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux stipule qu'un enfant fétal est un défunt. Mais pas l'enfant embryonnaire au début, non, l'enfant fétal. Donc quand tu viens au monde, tu es un rien. On est des riens. Pour l'État, on est des actifs avec le numéro d'assurance sociale et c'est votre nom courant qui est utilisé, qui n'a pas de date de naissance et votre nom courant, il y a un numéro d'assurance sociale. Et ça, je vais vous dire franchement, le directeur de l'État civil, j'ai l'impression qu'il a fait tout un effort quand j'ai mis le saut sur ce que je vous avoue, ce que je vous informe, ce que je vous enseigne, enseigne aujourd'hui et je vais aussi protéger le directeur de l'État civil ainsi que le protecteur du citoyen, si le protecteur du citoyen vient à être en problème avec un de nos deux parlements ici au Canada. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Dieu vous protège, je prie pour vous, priez pour moi. Et l'unité et l'amour dans notre société, c'est la première des choses. Je ne suis pas quelqu'un d'arrogant, mais je ne suis pas quelqu'un qui tolère le crime, qui tolère de se faire tromper. Parce qu'on va élire à l'automne une gang de bandits encore. Sauf euh, que si vous pou pouvez élire citoyen au pouvoir, OK, avec euh, Alexandre Cossette-Turmel et euh, avec Stéphane Blais, écoute, allez donc de ce là C'est pas pire que euh, l'équipe de hockey là, de Las Vegas, là, qui a quasiment gagné la Coupe Stanley cette année, alors qu'elle vient de commencer. C'est extraordinaire. Rien n'est impossible à Dieu. Là-dessus, je vous bénis, bénissez-moi, je prie pour vous, priez pour moi, et bonne fin de journée. Au revoir.